La solution ultime pour créer des tunnels de vente performants. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de démarrer la vidéo, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui est en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à recliquer dessus pour avoir la petite cloche et donc recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Alors, comment créer un tunnel de vente performant avec 0€ euro quasiment Alors, quasiment, quand je dis quasiment, ce n'est pas forcément vrai. Mais comment avoir une solution clé en main aujourd'hui qui ne coûte pas de l'argent tous les mois alors pour faire un petit, une petite présentation des choses, aujourd'hui, si on veut créer un tunnel de vente, il existe euh, Clickfunnel, Systemio, Wolfeo, enfin il y, a, voilà, il y a plein de solutions. Les plus connues sur le marché, je dirais, c'est quand même Clickfunnel, qui reste une solution assez onéreuse. Euh, D'entrée de gamme, vous êtes à 87 dollars par mois. Vous avez également Systemio qui est en entrée de gamme à plutôt 49, alors 29, 27 euros par mois, mais vous avez euh, des options qui sont assez moindres. Que je ne trouve pas forcément top. 49 euros, on commence déjà à être pas trop mal. Si vous faites le calcul, sur une année, ça fait un budget au minimal, je dis minimum de 400, 500 euros par an, minimum, je dis bien minimum, pour avoir des solutions qui vous servent à créer vos tunnels de vente. Alors, tunnel de vente, c'est quoi Ça va vous permettre de créer des pages de vente, pages de paiement, pages de remerciement. Vous pouvez créer des order bumps, des upsells, etc. Bon, là, on part sur un marketing assez pompeux, assez chargé. C'est ce qui va optimiser votre tunnel d'achat. Mais sans parler de tout ça, si vous avez besoin de vendre un produit, vous voulez vendre une prestation, vous voulez vendre par exemple votre savoir-faire, vous voulez vendre par exemple, je ne sais pas moi, un produit physique. Vous allez pouvoir créer une page de vente. Sur cette page de vente, il faut bien que les personnes puissent acheter. Donc vous allez créer une page de paiement et ensuite une page de remerciement avec le récapitulatif de commande. Ça, c'est un tunnel de vente classique, simple, mais efficace. Et aujourd'hui, pour créer ces solutions-là, vous avez donc les systèmes que je vous ai énumérés tout à l'heure, mais vous avez également, vous pouvez le créer au travers d'un blog avec notamment WooCommerce. Ou PrestaShop, vous pouvez créer donc une fiche produit un bon de commande et une page de remerciement. Si vous voulez créer votre propre tunnel de vente, si vous êtes à l'aise avec ça, si vous êtes à l'aise avec ça et développer votre business Internet grâce à ça, parce que vous en avez besoin, eh bien aujourd'hui, il existe une solution pratique, idéale, qui personnellement m'a séduite et que j'utilise aujourd'hui dans mon business, qui me permet vraiment de, de faire ce que je veux et je ne dois rien à personne. C'est le plugin Cardflow. Cartflow, c'est un plugin que vous installez donc sur WordPress qui coûte alors 300 dollars à l'année. Donc, ça ne coûte pas zéro. donc Il y a un investissement de départ. Mais si vous achetez un nom de domaine, un hébergement et le plugin Cartflow, sur l'année, ça va vous revenir, ça va vous coûter à peu près 350 euros environ. Donc, on est loin déjà des 400-500 euros des autres systèmes. Premièrement. La deuxième chose, c'est que le système vous appartient. C'est-à-dire que si vous ne renouvelez pas la licence Cartflow l'année prochaine, vous n'aurez pas les mises à jour, mais vous aurez votre tunnel. Donc vous, finalement, ça ne vous coûte plus d'argent. Donc finalement, ça ne vous coûte rien. Tous les ans, vous renouveler votre nom de domaine et Mais vous êtes propriétaire de votre solution. C'est-à-dire que toutes les personnes qui arrivent sur votre site toutes les personnes qui utilisent le, le, le tunnel de vente que vous avez créé ou les tunnels eh bien, vont être sur votre propre site et c'est votre solution. Vous ne demandez rien à personne. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans cette solution, c'est que vraiment vous êtes propriétaire de A à Z. Vous maîtrisez les rouages de A à Z. Pas besoin d'être technicien, vous installez le plugin, vous installez les templates. Il y a des templates prédéfinis. Vous utilisez les templates, vous allez pouvoir faire de la mise en page avec des constructeurs, builder constructeur. Donc, Vous allez pouvoir construire votre page comme ClickFunnels, euh, comme, comme, Click comme System.io. Vous avez créé vos pages, vos pages vont se plugger sur WooCommerce pour mettre un système de paiement en place et votre tunnel est prêt. Vous pouvez mettre des order bump, des upsells, des downsells, vous mettez ce que vous voulez, vous mettez autant d'upsell que vous voulez. Tous les tunnels que vous faites, vous pouvez les dupliquer, les cloner comme vous voulez. Donc, ça prend quelques secondes. Une fois que vous avez créé votre tunnel, vous avez un tunnel de prêt, vous pouvez le dupliquer à des milliers de fois. Donc, c'est juste génial pour la solution parce que vraiment, c'est pratique. Je vous conseille de coupler... Cartflow avec donc le thème d'Ivy pour avoir un constructeur de thème, ce qui est pratique. Il se couple également avec ThriveThème pour ceux qui utilisent ThriveThème. Euh, il y a d'autres constructeurs. Mais globalement, vous pouvez donc créer aujourd'hui un tunnel de vente complet, performant et idéal pour votre business avec un blog et le fameux plugin Cartflow. Donc pour les personnes qui sont intéressées par ce plugin, je vous conseillerais de cliquer dans les liens sous ma vidéo. J'ai des liens, j'ai un lien notamment qui vous inscrit à ma newsletter et vous, pouvez, euh, vous verrez que je vous explique comment obtenir le plugin « Moins cher ». Je le propose dans une de mes formations. Je l'inclus même avec la formation. Donc, vous avez accès à ce plugin-là qui va vous permettre de créer vraiment vos tunnels de vente. Personnellement, je l'ai adopté. Je l'ai testé pendant longtemps. Je l'ai adopté il y a six mois. Et aujourd'hui, j'ai tout transféré, tous les tunnels que j'avais dans tous les systèmes, Clickfunnel et Systemio, j'ai tout transféré sur une seule et unique plateforme, mon propre site, mon hébergement. Donc, le plugin s'installe sur le blog et c'est juste génial. Voilà. Donc, si vous voulez créer un tunnel de vente performant sans investir énormément d'argent, eh bien, Je vous conseille Cartflow. Et pour aller plus loin même, vous pouvez donc cliquer sur le lien qui est en dessous dans la vidéo pour euh, vous abonner à ma newsletter et je vous communiquerai les éléments pour obtenir justement le plugin bien moins cher. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a euh, ouvert l'esprit sur le sujet et vous montrer qu'il n'y a pas que Clickfunnel, il n'y a pas que Systemio. Il y a d'autres solutions qui existent. Aujourd'hui, moi personnellement, l'essayer, c'est l'adopter. WordPress plus Cartflow, c'est une solution idéale. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair et qu'elle vous aidera à créer vos propres tunnels pour vendre vos propres produits. Je vous dis à très bientôt. Mais avant, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton en dessous pour vous abonner à ma chaîne YouTube et recliquer pour avoir la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao